là-dessus que je vous dis bonjour la commu vous avez bien dormi ouais il est trop beau le skis en ce moment quand je vais courir il y a une vieille elle prend une, deux youskies sont magnifiques un blanc beige et un euh, gris clair sublime ils sont tout calme et tout je suis archi jaloux Qu'est-ce que c'est stylé, les caisses en mat, par contre c'est archi salissant, elle est immonde. C'est une grande blague, ça fait 3 euh, semaines qu'on se tape des journées, il fait 35 degrés. Et là depuis 2 jours il fait 14 mon gars, j'ai mis les gants d'hiver. Bon, j'ai gardé le cuir parce que je voulais mettre la doudoune, j'ai dit oh quand même là ça serait vraiment abusé. Et bah j'aurais pu. Hein. Franchement. sur son téléphone, euh, la Nissan Leaf, là. Il n'a risqué pas d'avancer. Oh, non mais vraiment, il y a du vent et tout en plus là. Mais qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Même là, dans le tunnel, d'habitude, euh, oh, quand il fait chaud, il fait bon. Et quand il fait froid, il fait bon. Même là, il fait froid. Quelque chose ne tourne pas rond. Peut-être moi qui suis malade, De hein, la Covid. failli se rabattre sur mes côtes lui fort heureusement le drame a été évité voilà. qu'est ce qui se passe ah, je me suis affolé pour rien mais je sais pas j'ai vu les gyros tout le monde s'est décalé d'une voile me suis dit, ah ouais, ça craint là peut-être ça craignait pas hein. vas-y my friend vas-y my friend vas-y hop faut vraiment que je remette l'antibu là c'est plus possible mm. I'm up Oh le bazar! C'est dingue! Oh pardon, mais la Fiat 500, c'est vraiment la bagnole de la pétasse. Là, elle a sa petite club et tout. Allez, my friend! c'est hyper méchant ce que je viens de dire je le pense <rire> je suis désolé hein. après a... c'est comme tout hein. il y a des gens très bien très gentils, très attentifs qui ont des Fiat 500 c'est pas ce que je dis mais là reconnaissons que c'est quand même le cliché euh... enfin bref, je m'enfonce là ça c'est la voiture du jeune cadre dynamique Rupteur, Road Rage Oh my god, ça tourne mal Un million de vues J'achète un appartement, je me lance sur Twitch Non L'espoir était de courte durée Elle est incroyable cette remorque Elle n'en finit plus Ah oui Pendant un moment je conduisais vachement Des trafics et des utilitaires Voilà et là quand je voyais passer les utilitaires sport rehaussés avec euh, les bavettes, les trucs, euh, les bavettes derrière les roues et tout, je trouvais ça vraiment stylé. Papa, pa, pa, mon cochon, Papa, pa, pa. la mini elle a fait être encore plus petite. Tout le monde s'éclate, à la queue le le. Tout le monde danse, à la queue le le. Merci my friend. Ouais, je vais pas à Lyon en fait. Enfin pas tout de suite. La semaine prochaine. Il ouais, fallait faire de l'enduit et tout. Fait que j'ai descende avec mon petit frère, Mon petit frère il sait pas faire d'enduit. Mon cousin il est un peu paniqué. Normal, tu as vu Non mais après c'était galère, il y avait des. ça allait s'improviser sur un laps de temps assez court. Bon j'y vais. Hein. Et euh... en revanche la semaine prochaine c'est du déménagement. Donc là c'est bête et méchant. Il y a pas besoin de savoir-faire. Enfin, après, on va déplacer des... des bandes muscu et des armoires de charge. Mais bon. Why Pourquoi ce bruit Ça fait deux fois qu'il y a du bruit de chelou, là, le plastique et tout. En ce que j'ai perdu plein de morceaux. Alors Il y a quelqu'un qui a cogné. Je sais pas, il y avait plein de deux roues autour de moi, il n'y en a plus. Merde. Parce que j'ai fait ça un peu comme un goré, j'espère que... Non, ça va, il y a d'autres deux roues plus loin là-bas. Merde, c'était quoi ce bruit Tu vois les provinciaux Quand on vous parle du périph' et tout, vous en faites un... Comme le Parisien, il y a des tonnes de Franciliens et de Parisiens qui se font un... tout un film sur le périph'. Bon, effectivement, c'est là où il y a la concentration de tous les automobilistes les plus courts de la région parisienne au même moment. Mais avec un peu de vigilance, d'éducation et de code de la route et de pif, tu peux le prendre tous les jours sans qu'il t'arrive euh, un drame. Hein. Faut être vigilant. Mais c'est pas la mer à bord. Je pense qu'il y a des coins vachement plus chauds dans le pays à circuler que le périph'. Il y a des gyros là-bas, c'est une ambulance. Merci, my friend. Il a rangé son bras. Vas-y, Cléo, tu veux y aller ou pas Je fait le tour, le tour de la maison. Je j'ai le tour, c'est le tour d'une action. Le tour, le tour de la maison. Oh, incroyable. Les couleurs sont folles Bleu, violet C'est rare, c'est hein. sûr de la retrouver J'ai fait le tout, le tout, la question On va pas commencer à jouer les marques par cases mon pote parce qu'on sait pas faire Putain j'ai pas mis mon fut de moto en plus aujourd'hui Les salles, j'ai fait couler de l'œuf hier, j'étais dégoûté J'ai mangé une salade, il y avait un œuf euh, poché, tu sais Genre c'est l'œuf, le blanc il est gonflé mais le jaune dedans il coule c'est archi bon ça. Et je l'ai percé avec une cuillère en bois, une fourchette en bois. Vas-y, m'a pissé dessus le con. J'étais vert. Non, j'étais jaune du coup. Bref. Ça y est, je suis dans la brume. Oh, ça revient. Ah ouais, je pas eu le courage d'aller courir ce matin. Il me faut 3 heures pour, se le... pour me lever en ce moment, tellement je suis K.O. Je te jure. J'ouvre les yeux, je regarde l'heure. Et à chaque fois, même quand il y a des jours, je me dis, vas-y, t'es motivé, lève-toi tout de suite et tout, tu vas faire plein de trucs. Et ben à chaque fois, quand je sors de mon lit, les 3 heures après, je me rendors même pas. Hein. Je tourne, je mate des trucs et tout. Oh, laisse tomber. Un vrai chômeur. Sauf que j'ai un emploi, c'est ça le pire. Allez, ça passe, ça passe. Putain, j'arrête. Ah, t'as pas un SUV non plus, mon gars. Allez, c'est à nous maintenant. Oh, je suis vert. Allez, oui, oui, allez, oui, oui, allez, oui, juste avant, peut-être. Oui, oui, oui. Oh là là, ça, c'est le beau jeu, ça. Tous nos souris. Merci mec. J'étais en train de regarder le cycliste qui arrivait. Je regardais s'il allait gueuler ou pas. Parce que du coup, comme il la... n'y comme a qu'une voie avec une énorme piste cyclable, évidemment. Et ben les voitures ont été obligées de se mettre dans la piste cyclable pour laisser passer l'ambulance. Le... Et je regardais si le mec allait oser les engueuler. Euh... J'ai pas vu. Il a ralenti. Il a vu l'ambulance donc il a dû capter, il avait pas l'air débile. Ah la cohabitation sans deck. Putain, je me demande ce que c'était l'eau, c'était des pompiers ou un tuyau ou je sais pas quoi. C'est lui en fait, il est en train de se pisser dessus là. Faut que mmh. j'aille faire le plein de l'essence. J'ai la flemme, j'ai l'impression de m'arrêter tous les soirs. Là, franchement Je trouvais qu'il mettait Méga longtemps à me dépasser Parce qu'en fait Il avait le nez dans son téléphone Mais genre vraiment je sais pas si t'as vu Il avait la tête qui a vraiment Tourné de La route quoi Genre la route elle est là il regardait ça comme il regardait en bas C'est impressionnant Et il a pris la sortie machin Tout sans lever le nez Putain j'ai oh, même plus les mots en fait tellement c'est une, une attitude qui me dégoûte parce que euh, ça peut être tellement grave, évidemment il euh, y en a qui le font au quotidien, il jamais rien il touche personne et tout putain ça peut être tellement grave juste parce que tu réponds à un texto, parce que je sais pas quoi es en train de faire un snap ou t'imagines, putain tu peux buter quelqu'un T'as un texto, t'es pressé tout, t'es impatient, tu peux buter quelqu'un parce que t'étais impatient de répondre à quelque chose quoi, t'imagines ou pas Moi cet égoïsme ça me rend fou en fait Moi quand je suis en voiture, euh, bon déjà mon, souvent mon téléphone il me sert de GPS donc il est posé devant et j'y touche pas Bon alors je le laisse dans ma portière, euh, soit je le mets, soit il est en mode sonnerie, je vais sonner, je m'en moins. Soit il est même pas en mode sonnerie, je sais même pas que j'ai reçu des trucs, et était même pas tenté d'y toucher, tu vois. Mais euh, non, franchement, c'est un comportement qui me dégoûte. Je sais que <rire> mes... mes interventions, elles tournent beaucoup autour de ça, mais tu vois, c'est te dire si, en tout cas sur Paris, euh, les gens savent pas faire autrement qu'utiliser le téléphone au volant, quoi. Ah oh ouais, la vie nocturne a repris ce droit, hein, c'est ouf. En, en une semaine là depuis la fin du couvre-feu je te jure que c'est dingue mais vraiment c'est constatable euh, le changement de population la nuit la vie reprend je crois que là c'est vraiment pour de vrai c'est indéniable my friend tant mieux hein. on va pas rester dans nos pioles toute notre vie hein. un peu ambitieux comme entreprise. Fort heureusement, j'ai eu un coup de pouce, wow, mais jamais de la vie, il a dû louper l'entrée de l'hôtel lui. Jamais de la vie, tu fais une marche arrière sur une sortie d'autoroute, comme ça. un grand malade. Je pense qu'il y a des gens, vraiment, leur vie, c'est défier la mort, quoi. c'est d'essayer de canner. Et de avoir une bonne étoile, parce que putain, tenter des trucs comme as, ou alors je suis particulièrement trouillard, en fait, c'est peut-être plutôt ça. Là, franchement, euh... ah bah là, tu vois, dans le tunnel, je trouve qu'il fait bon par rapport à tout à l'heure. Après, j'ai mis un sweat à capuche par rapport à l'allée. Clac-clac, même pas. Mais euh... là, il faisait bon dans le... Inside the tunnel, you know la défense tunnel, il est arrivé très très fort derrière moi. lui Je me doutais bien qu'il repartirait pas en première. Il était peut-être en première. en remarque. Allez hop, je suis un cochon. Il était peut-être en première. Pour moi, je sais pas parce que ma première à moi sur ma Clio 65 chevaux, elle m'emmène à 47 km/h. Alors voilà, peut-être que lui il a une première qui l'emmène beaucoup plus haut Parce que là je pense qu'il est au-delà de 47 km heure on va se le dire Si c'est le cas, t'as de la chance mec Oh ça construit encore vachement ici, c'était pas le cas il y a quelques jours ne parvient pas à m'en souvenir il m'a chargé on va passer par là c'est hyper mignon je t'ai jamais passé de nuit avec les lumières et tout tranquille c'est tout neuf cette place bon bah ben voilà c'est ici que je vous dis bonne nuit les amis Je vais me coucher